Là on est sur les piquets de grève Chronopost Alfortville, ça va faire bientôt quatre mois qu'on tient ces piquets-là, et devant cette agence-là dans laquelle nous avons travaillé, l'idée c'est la régularisation, c'est une entreprise 100% La Poste, La Poste qui appartient à l'État français, ils exploitent les sans-papiers à travers les sous-traitants, ils sont complices bien sûr, parce que ces systèmes-là, ils en ont besoin. C'est vraiment de l'esclavage moderne. La lite, on l'a co-organisée avec collectif, et bien sûr, les syndicats aussi. Solidaire 94, 91, site PTT. Ils ont dit vous avez le droit de ceci, vous avez le droit de cela. Allez-y. elle a on est on est en lutte avec trois piquets de grève deux euh, L'une, c'est euh, ceux de DPD, utilisés par DPD, filiale de la Poste. Et l'autre, Chronopost, dans le 94, à Alfortville, filiale de la Poste. Et, et l'autre piquet, c'est RSI, c'est des travailleurs qui sont dans le bâtiment. Donc on est en lutte. Maintenant, on est avec les trois piquets. On forme, c'est une seule lutte. Les trois piquets font une seule lutte. Donc on lutte ensemble pour que tous les piquets, tout le monde soit régularisé. Les camarades, ils sont là avec des ceintures au dos. Ils se promènent avec des ceintures. C'est leur faute. C'est eux. Hey, ils veulent qu'on travaille sans condition. C'est réveiller à 23h pour rentrer chez toi à 9h du matin. Et ils vont te donner 500 euros, 600 euros. S'ils te donnent beaucoup, c'est 800 euros. Ils te volent. Ils tu réclames, camarades, tu sais, ils vont dire quoi oui. Camarade quand ils te volent. Tu vas les appeler, tu vas dire, mais ma paie là, il y a beaucoup de manques, il hein. y a beaucoup de trous. S'ils sont un peu gentils, ils vont dire, bah, on va la rajouter à la paix prochaine. Et ces paie prochaine-là, il n'y aura jamais de paie prochaine. Ils vont continuer à fermer des yeux, à fermer des yeux là-dessus. Pourquoi Ils savent qu'ils sont en sans papier. Les responsables, quand ils sont venus nous voir, au début... Ils nous ont dit il n'y a personne qui a travaillé ici, on ne reconnaît personne. Il y a un inspecteur du travail qui est venu nous voir, il a bel et bien vu, ils ont employé des sans-papiers. On nous a donné raison, c'est l'État même qui nous a donné raison par l'inspecteur. Et ils le savaient bel et bien, ils le savent. C'est des gangsters, mais des gangsters de haut vol. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Parce que des sociétés totalement privées et de droit privé, qui se permettent de fait de quasiment donner leurs consignes et leurs ordres aux entreprises publiques comme La Poste, où on en a parlé à Philippe Val, le PDG, où on a rencontré le DRH de Chronopost, et tous ces gens-là nous ont tenu le même discours, nous, on est au courant de rien. C'est de Richebourg, c'est Mission Intérim, c'est les sous-traitants. Et vous êtes la partie la plus exploitée, la plus précarisée de notre camp social et vous êtes la partie la plus combative et je crois que ça c'est une leçon pour l'ensemble du monde du travail. Dans les plateformes colis de la Poste, les postières et les postiers, ils ont obtenu après des batailles, y compris syndicales et des grèves, de limiter les vacations en décharge et en charge des camions, qui sont les travaux les plus pénibles, à deux heures. Et bien, pour la Poste, une manière de contourner cela, c'est d'employer de la main d'œuvre sous-traitante, et au bout de la chaîne, de, de ce système de sous-traitance, des travailleurs sans papier pour contourner euh, qu'ils ont été obligés de lâcher euh, dans des combats syndicaux. Quoi. Et quand les camarades, à juste raison, disent c'est grave, oui, c'est grave. Vous défendez évidemment vos droits, mais vous empêchez, par votre combat, qu'ils écrasent tout le monde demain comme ils essayent de le faire avec vous aujourd'hui. Non, On fait des manifs chaque semaine, mais en tout cas, ça motive les camarades de leur donner le courage de continuer de rester déterminés. Il faut qu'on aille jusqu'au bout pour le montrer les patrons et les préfets et l'État aussi pour pour le montrer notre force pour nous montrer notre liberté mis de rétention, régularisation de tous les gens de rétention, régularisation. Ensemble.